Oh my. Tester. oui. Il n'y a rien de si bon et de si sain qu'une tartine avec un veggie spread. Mais sont-ils veggie spreads wel even lekker et gezond? Hop, hop, hop, hop! Test ma rap! <laughs> Aujourd'hui, on a dû tester les veggie spreads, voir s'il y avait des différences de goût, de qualité. Et on a fait ça autour d'une table dans le concours du plus grand bouffeur de veggie du monde. Je muste fumous tester et hey, je moest tomate tapanade. Ouh, tomate Et C'était celui qui mange le plus, gagne. Ik was in het begin een beetje bang, want hij was echt gerichtgezullig en zo mega-intens en ik had eigenlijk wel wat schrik. Maar het voelt rond. Oh my god, ik sta aan het Ik alleen, maar ik. Hij was gewoon de hele tijd ontroepen en ontzot worden. No! Die heeft het gewoon heel tijd zo gedaan. Allez! Pujé perdu. Heb je die zijn tafel op het einde? Dat was gewoon rampzalig. Maar ja, ik ben gewonnen. Dans certains, il y a beaucoup d'huile. Ja, Duidelijk, c'est le bon. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de différence entre les différents hummus? Je trouve ça. Eintje vond ik super lekker, dat was leeg. Eintje vond ik niet lekker, dat heb ik in un gezicht gesmeurd. Meeeh. Je trouve qu'il y a beaucoup de différence. En toi Je pense qu'il y a pas mal de différence. Aussi. Il y en avait qui étaient très huileux. Donc oui, beaucoup de différence. Sorry, hein Non, oh, écoute, c'est de bonne guerre, hein, Félix. <rire> Je me Le challenge d'aujourd'hui, c'est de tester si tous les veggie spread étaient aussi sains l'un que l'autre. Alors pour ça, on avait euh, trois marques de tapenade de tomates différentes, et l'équipe de Chris et Laetitia elles avaient trois marques de mousse différentes. Et moi, c'était quelques In een volgorde zetten van het meest ongezond tot het meest gezond. En dan kregen we elke keer andere vragen: van hey, hoe authentiek is een hummus, Hoe sterk is het bewerkt? Wat is de Nutri-score? En door de labeltjes te lezen, moesten we dat dan op de juiste volgorde zetten. Oh, amai. Er zit er eindelijk eens iets rustigs Dat, dat hebben we niet meer nodig, hè? Hopla. is Hop. rustig, ja. Het is op ons lijf geschreven. <laughs> vond dat heel leuk. <laughs> Avant, ik dacht: maar het is cool, we gaan manger, het is rigolo. En wat hebben we ons Oui. Des maths, des choses difficiles. Faut calc calculer le pourcentage de tomates, d'huile d'ingrédients purés. Mais mais c'est quoi ça Mais j'ai le cerveau qui explose, Moi aussi. quoi. Nutri-score. A. C'est un A. un A. Okay. A. Et pas de Nutri-score. Le A, le B, il est. Voilà, 2A's et 1B. Et 1B. Yes, c'est juste, Chris. Donc c'est D, mais c'est pas écrit, mais qu'est-ce que ça dit Est-ce que tu as envie de faire confiance à une marque qui écrit même pas le Nutri-Score dessus Non, non, non. Moi non plus, hein. Non, il faut mettre le dessus. Le mec, c'est bien, Chris. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Si je additionne 25 plus. Je. Non. Attends, je suis nul en maths. Moi, déjà, je sais pas compter jusqu'à 5. Il y a aussi Smake Mix. Gemodificeur de citmeel zout. Voedingszuur apart, nog eens voedingszuren andere voedingszuren. Dus die is sowieso het minst bewerkt en deze is het meest bewerkt. We gaan hem zo in, die in, jongens. Wat ah, is fout? Het is fout. We hebben sommige fouten gemaakt, maar het was geweldig interessant. Ja, want je denkt soms van hoe meer uh, kikkererften erin zitten, hoe gezonder. Maar dat blijkt niet altijd het geval. Ik denk bij deze dat, dat vooral de, het percentage kikkererften... Kikkererften, ja, dat is het belangrijkste. De deze heeft 45% kikkererften. 45%? Deze... Ja, dat is minder dan de helft. Nee, nee, dan, ja, dan deze 34% kikkererwten. Ah, ja. Dus, hier. Ja, 72% de tonijn. Is dat om het hier te doen? mat of wat? Kom maar, hè? En deze, deze moet toch wel deze zijn, Ja! Yeah. Ik denk dat deze het gezondste is. Ik denk het ook. Uh, je crois het Is dit ons definitieve antwoord? Dit is ons definitieve. Deze is de gezondste. Ja, daar gaan we no. oh. Ah, bah Marcel, dis-moi, est-ce que tu penses que tous les veggie spreads sont aussi sains les uns que les autres Certainement pas. Mm. Il y a une grande différence. Il faut bien faire attention à ce qu'on achète et bien lire ce qui est dessus. Donc, le lund pour les labeltes, c'est maintenant quelque chose que nous devons les labels.